Euh, et on termine donc avec monsieur Riboulet zemouli pour le fat euh, oui merci merci monsieur le vrai président vrai de me donner vrai la vrai. parole euh, on m'entend toujours bien alors j'ai préparé aussi quelques petits euh, slides que je voulais vous présenter mais je me rends compte que j'ai pas beaucoup de temps donc je vais essayer d'aller très vite euh, dites moi juste si vous voyez bien euh, le grand écran. Est-ce que vous voyez l'écran Je vous propose que vous, vous pouvez tenir en 10 minutes. Je vais essayer de faire en 10 minutes. Vous je vous me suis entraîné à un moment et je faisais 13, à... donc je vais aller vite. C'est pour, euh, mais pour mais essayer de faire des 10 minutes pour un échange. Oui, oui, euh, mais je mais pense que les informations... dans oui, oui, je vais, je vais, je vais essayer d'aller au plus vite, mais je pense que les informations contenues sont, sont, sont, sont, à mon avis, intéressantes pour votre réflexion. Du coup, je vais aller très vite sur la question des cannabis social club, mais je vous euh, rappelle que c'est. Euh, enfin, je vous invite vraiment à lire le livre qu'a qu montré le professeur Decorte, qui a eu une éminence au niveau international sur, sur ces questions-là. Et ce livre qui a été publié il y a quelques semaines à peine est vraiment un compendium. Euh, Extraordinaire, j'ai eu l'occasion de le lire et c'est vraiment, ça répond à toutes les questions que vous posez. Quels sont les meilleurs modèles? Comment les comparer? Comment aller de l'avant? Et ce qui en ressort vraiment, c'est cette question des Cannabis Social Club. J'aurais voulu, euh, j'avais prévu de vous, vous donner quelques informations complémentaires, comme ces, ces études. Il y a pas mal d'études qui ont été faites au jour d'aujourd'hui sur les, les Cannabis Social Club, qui sont donc un modèle de. L'association en France, ce serait des associations de type loi 1901 euh, qui regroupent des usagers, des cultivateurs de cannabis et qui échangent entre eux dans le, ce cercle fermé euh, des, des, du cannabis pour leur consommation personnelle. Et donc, on voit qu'il y a les trois quarts des usagers ici dans un échantillon à Barcelone qui, qui ont... des une consommation stable et seulement 5% qui présentent une consommation problématique. et Les clubs offrent une structure qui est souvent louée par les professionnels de, des secteurs de la santé, du sanitaire et social, de l'autosupport, la etc., puisqu'il euh, puisqu n'y puisqu a pas de vitrine, il permet de, de, de, de lutter plus facilement contre l'usage problématique, il permet plus facilement euh, la, la, la, de de disséminer de la prévention d'éducation par les pairs, qui est quelque chose de très efficace dans le domaine de, des, des usages de drogue. Euh, donc voilà, les Cannabis Social clubs, à mon avis, c'est vraiment un, un, un domaine à explorer, euh, mais il y a pas mal d'informations dans cette note dont vous voyez le lien à l'écran et qu'on vous a envoyé il y a quelques jours, y compris une euh, bibliographie commentée avec toutes les toutes les recherches, les différentes recherches qui ont eu lieu. Ce que je pense qui est vraiment intéressant à souligner sur les Cannabis clubs, c'est que ce n'est pas en soi un modèle, c'est peut-être une, une diversité de modèles, c'est un modèle euh, malléable, élastique, ou euh, qui peut prendre différentes formes en fonction des différents, euh, des différents contextes. Et, et ici, je le vois à Barcelone, où il y a euh, plusieurs centaines de cannabis clubs, euh, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, en fonction des réalités socioculturelles aussi, des, des, à, à la fois des usagers, mais aussi des voisins. Euh, les clubs peuvent changer en taille, en forme, en, en, en méthode d'organisation. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, se prête extrêmement bien à l'expérimentation, euh, un concept que vous avez loué à plusieurs reprises dans, dans les auditions précédentes. Et donc, je vous inviterai à envisager ce, ce modèle qui est de petite taille, qui est assez consensuel, qui protège la santé et qui en, en, en même temps représente ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, en tout cas une piste vers l'économie sociale et solidaire. Je vous invite à envisager euh, éventuellement une expérimentation en France. Euh, C'est un petit clin d'œil, mais moi je suis pas seulement euh, un grand fan de la plante de cannabis, je suis un grand amateur de la plante de Capsicum, donc, Poivron ou piment, c'est un peu comme le, le chanvre ou le cannabis en fonction de son taux de capsaïcine, c'est le, le, la molécule qui, qui pique. On va l'appeler plus ou moins plutôt piment, plutôt poivron. Et il y a donc des piments social club en France, en Suisse, un peu partout. Euh, donc, pourquoi pas des, des cannabis social club euh, Ce slide, je, je suis content de l'avoir préparé parce qu'il répond à une des questions de, de, de Mme Janvier. Euh, quels usages euh, comment traiter les différents usages. Euh, et je pense qu'à ce, à ce titre, la, la, la plante de capsicum, le, le poivron, piment, euh, encore une fois une analogie intéressante, il me semble qu'il existe déjà des régulations pour les différents types de produits. Donc capsicum et cannabis, c'est des plantes qui ont une multiplicité d'usages, comme on le voit. Et il existe déjà en fait des régulations qui pourrait être à, à, à déjà appliqué au cannabis pour les ingrédients pharmaceutiques, pour l'usage en phytothérapie, pour les ingrédients cosmétiques, etc. etc. Ce sont des, des réglementations bien nationales ou européennes qui sont déjà très complètes, très, euh, très exhaustives, qui s'appuient sur la science et donc on pourrait déjà les appliquer au cannabis. On n'a pas de, de loi sur le piment ou d'agence nationale de, du piment je ne suis pas certain qu'on ait vraiment besoin de, de ça pour, pour le cannabis. Donc voilà, c'est ce que j'avais je, je, je, voulu peut-être suggérer. En tout cas, au point de vue du droit international, qui est un des axes de travail principaux, euh, il n'y a que deux types d'usages qui sont euh, reconnus. Les usages médicaux et scientifiques d'un côté, qui sont soumis à un certain type d'obligation au niveau du droit international, et tous les autres, c'est-à-dire les usages industriels et les, tous les autres qui ne sont ni médicaux ni scientifiques, donc de recherche clinique, qui ne sont pas soumis à ces dispositions spécifiques du, du contrôle international. Ce dont vous avez la distinction que vous avez vraiment besoin de faire, c'est la distinction médicale et recherche médicale versus le reste. Et ensuite, dans le reste, on a le chanvre, on a les usages euh, récréatifs ou adultes ou sociaux, peu importe comment on veut les appeler. On a tout un tas de, finalement, les usages alimentaires, cosmétiques, etc., etc. Donc, je pense que le piment est une analogie intéressante. Et puis, on voit tout en bas euh, la culture privée à des fins d'usage personnel. Les gens cultivent donc. Euh, sur leur balcon, c'est une activité qui est déjudiciarisée, elle ne rentre même pas dans, dans, le, dans le champ de ce dont la loi a à traiter finalement. C'est même pas une question de pénalisation, c'est une question de, non, de, de non, non approche dans la loi, de ces, ces questions de culture d'une plante dans son, dans son domicile à des fins privées. Et si je vous parle de ça, c'est parce que la question des droits de l'homme est en fait la base des Cannabis Social clubs. c'est les les social les clubs les cannabis social club viennent de là, c'est la base de l'argumentaire qui a permis aux usagers aux cultivateurs de, de, de créer les clubs, mais aussi de gagner des batailles juridiques et de les faire euh, être résilients finalement euh, juridiquement avec le temps. C'est en particulier l'articulation du droit euh, au respect à la vie privée et du, de la liberté d'association, donc le droit euh, économique, social et culturel, et, euh, euh, et, pardon, les droits euh, civils et politiques. Euh, il y a, euh, alors le droit humain, c'est, comme je travaille sur le droit international, comme je vous l'ai dit, et au niveau international, les droits de l'homme, évidemment, sont centraux. Et bien évidemment, je suis aussi français, donc ça a une particulière importance pour moi. Il y a tout un tas de droits, au-delà du droit à la vie privée, j'en ai laissé là juste quelques-uns, tout un tas de droits qui rentrent en jeu quand on parle de, euh, de politique politique. Euh, en matière de cannabis et de chanvre, euh, juste un petit rappel terminologique, mais le droit de faire usage de, de drogue, le droit de faire usage de cannabis en tant que tel, évidemment, n'existe pas, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle bien de toute une série de, de droits humains qui sont euh, inscrits dans le, le, le, le, le, en France dans, dans la Constitution, le Code civil, etc., et qui euh, s'appliquent aussi aux personnes faisant l usage de drogue et qui, Recouvre en partie les activités d'usage, de détention et de culture à des fins d'usage personnel. Et c'est sur ça que s'appuie aussi bien l'autoproduction que les Cannabis Social Club. Donc, plus qu'une option, finalement, le Cannabis Social Club, c'est aussi euh, une méthode d'exercice de ce droit à l'autoproduction qui n'est pas possible par tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément un balcon ou, ou les connaissances botaniques ou horticoles permettant de, de cultiver. Euh, les questions des droits humains, c'est vraiment très important. Je, évidemment, je m'adresse à la représentation nationale de, du pays de, de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous invite, et malheureusement, ce n'est pas euh, encore disponible en français, mais je vois que, euh, heureusement, les, les députés sont euh, multilingues. Je vous invite à aller consulter ce document qui est vraiment euh, crucial. Et euh, pour, j'espère que je ne suis pas trop. Je vais essayer de terminer très rapidement, mais une autre plante qui, qui m'intéresse au-delà du, du, du, du poivron et qui, je pense, sert vraiment aussi pour l'analogie en termes de politique publique, c'est. Le curcuma, on voit il y a aussi tout un tas d'usages, comme pour le chanvre. Et il y a aussi un certain passif, un certain historique. Peut-être vous avez entendu parler de cette, euh, cette, cette histoire du brevet sur le curcuma de l'université nord-américaine, qui euh, brevette un, un, des, un des principes actifs du curcuma pour servir de, de médicament, finalement. Euh, ça a provoqué un scandale, puisque le, le, le, le curcuma a été utilisé pour ces finalités-là médicales en médecine traditionnelle en Inde depuis des des centaines d'années. Euh, je tiens à préciser que c'est exactement le même cas de figure pour le, le chanvre, le cannabis. Euh, c'est donc aux yeux de. Il me semble qu'aux yeux du législateur, le cannabis devrait aussi être vu comme eh bien, une ressource génétique, une ressource naturelle, éventuellement, dans certains cas, un patrimoine. Euh, naturelle de, de la France, et puis euh, de par son implantation historique et son implantation dans des écosystèmes euh, non seulement euh, végétaux, mais aussi humains, des écosystèmes euh, humains, des cultures humaines, euh, c'est aussi euh, des connaissances traditionnelles et aussi euh, qui, qui, qui qui devraient évoquer, à mon avis, des questions de, évidemment de droits, de droits, de droits humains, de droits humain, euh, droit, droit culturels, mais aussi des questions de propriété intellectuelle. Et quand on, on s'adresse à la propriété intellectuelle dans le cadre du vivant, on sait que euh, c'est des, des, des questions assez, assez sensibles. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir la chance de, de pouvoir vous parler de ces sujets-là lors de votre toute dernière audition, parce qu'à mon avis, c'est des thèmes qui doivent vraiment être euh, au moins pris en considération dans, dans, dans la réflexion. Alors là, on le voit, c'est les zones où le cannabis est. Euh, endémique, présent depuis des, des, des centaines d'années dans le monde. On voit l'Europe, effectivement, euh, le cannabis ici est présent depuis en France depuis la, la préhistoire, cultivé même depuis la fin de la préhistoire. Mais peut-être qu'il faut payer une attention plus particulière à la, là où la France a le plus de euh, diversité euh, biologique et génétique et aussi euh, culturelle, j'ai envie de dire, c'est dans la France ultramarine, en particulier dans la zone intertropicale. Euh, dans cette zone-là, moi, je travaille sur ça déjà et j'ai déjà des exemples de pratiques de de mauvaises pratiques de bioprospection, en fait, c'est ce qu'on appelle la biopiraterie, euh, qui euh, ont déjà lieu et qui portent déjà préjudice au jour d'aujourd'hui aux droits des des, des des habitants de ces régions, mais euh, ça leur porte aussi préjudice dans le futur pour leur futur développement. Euh, donc c'est des gens qui vont euh, basiquement récolter des variétés traditionnelles locales de cannabis, qu'on appelle euh, les landrées souvent. Par exemple, on voit ici au milieu de la Réunion, on a le, le Zamal. Enfin, c'est en fait, la France dans ces dans ces euh, dans ces territoires ultramarins, un très très grand nombre de, de variétés assez reconnus, finalement, des cannabis, même au niveau, au niveau international, et qui présentent des qui peuvent présenter des des, des profils euh, phytochimiques, des, des profils en termes de phytocannabinoïdes, en termes de terpènes, etc., qui sont ben, des ressources euh, intéressantes pour la recherche et le développement pharmaceutique, mais aussi alimentaire, et puis ça peut aussi être des, des variétés qui ont des propriétés intéressantes en termes de fibres, etc., etc. Donc, c'est des ressources naturelles euh, qu'il faut euh, non seulement con continuer de conserver comme l'ont fait les populations locales depuis des années sans le soutien de l'État, mais éventuellement mieux les préserver avec le soutien de, de l'État. Et c'est possible, puisque de, de, depuis 2017, le principe d'APA, donc accès et partage des avantages issus de ces ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, le principe d'APA est en vigueur dans l'Union européenne grâce à l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya, Protocole sur la diversité biologique et donc je voilà c'est le mot clé peut-être le hashtag du jour protocole de Nagoya c'est quelque chose qui est déjà en vigueur en France qui évidemment permet qui est le seul outil en fait hein, selon même les dires d'un rapport de, de votre de votre de votre assemblée il y a quelques années c'est le seul outil qui permet de, de protéger de la biopiraterie, euh, qui a déjà lieu donc dans le cas du cannabis et euh, et en plus la France et non seulement la France a une double obligation, puisqu'on est, de par notre extension euh, internationale ultramarine, on a à la fois un pays, un pays euh, donc euh, qui est capable d'aller bioprospecter ailleurs et qui se fait aussi bioprospecter par d'autres. Donc, on est à la fois euh, utilisateur et fournisseur. Et ça, ça nous donne peut-être une double obligation et aussi un double intérêt éventuellement à, à mettre en place le protocole de Nagoya et à, à éviter ces, ces pratiques euh, euh, d'appropriation de, indue des, des, des ressources naturelles et des connaissances traditionnelles. Et donc voilà, ça c'est les trois principes euh, que le protocole de Nagoya vise à mettre en œuvre. Euh, quelques exemples, je passe rapidement, mais voilà, effectivement, c'est à mon avis, des, des, l'APA la et la protection de la biodiversité, c'est un vecteur majeur de développement pour les zones où le cannabis est traditionnel et qui sont aussi de fait les zones qui ont le plus souffert de la répression visant à, à éradiquer ces, ces variétés pourtant traditionnelles de, de cannabis et leur culture. Euh, je voilà. Euh, je, je passe rapidement, mais effectivement, il y a toute une série de droits euh, humains qui sont euh, qui sont à prendre en considération. Et à mon avis, euh, il s'agit de une question de, de principe de précaution et de, il s'agit d'une question de responsabilité collective, de, de non seulement de la représentation nationale, mais de, de, de tous les think tanks, de tous les citoyens qui s'intéressent au sujet aussi, de penser à, à ces questions-là, penser aux questions de, de brevetage du vivant, aux questions aussi qui sont importantes de séquençage numérique du génome et de pr propriété intellectuelle sur, sur cela, les questions de, euh, de, de, de, de, de pollinisation croisée qui peuvent aussi faire disparaître des des variétés traditionnelles, euh, etc., etc. Et j'en termine très rapidement sur cette question qui est liée, qui est le troisième, la troisième sigle que j'aurais voulu introduire après les CSC, euh, les Cannabis Social Club, l'APA, l'accès, le partage des avantages euh, par rapport aux ressources génétiques et aux connaissances. Et puis les AOC, alors désormais c'est AOP, Appellation d'Origine Protégée. Euh, Figurez-vous que encore une fois, nous reviens au piment, mais on, évidemment les, les AOC sont bien connus sur le piment, le piment d'Espelette en France et, et ailleurs dans le monde. Euh, elles existent aussi pour le cannabis depuis le 1er janvier de cette année d'ailleurs, où la Californie a passé une, une norme, une réglementation, pour appliquer la loi qui prévoyait déjà les, les appellations d'origine contrôlée sur le cannabis dans cet état nord-américain. Euh, C'est dommage que vous arriviez aux fins de vos auditions, parce que je veux bien aimer vous suggérer d'auditionner euh, non seulement, j'ai vu que vous avez auditionné le Colorado, mais euh, la Californie aussi, et justement euh, Origin Council, qui est cette fédération de petits producteurs de, de cannabis californiens, qui vous voyez dans, même dans leur logo, se sont inspirés des appellations d'origine protégées françaises et européennes, qui est un concept portugais et français, et qui voilà, permettent aussi, ce, ce, ce, ce, ce, ces agriculteurs ont participé à l'Organisation mondiale de la santé, à leur revue du cannabis, et ont expliqué que euh, les normes de euh, régulation des appellations d'origine contrôlée ou des indications géographiques correspondent d'une certaine manière aux, euh, à certaines normes euh, de régulation des, de qualité des plantes médicinales, de, de, qui sont des guidelines de l'OMS d'ailleurs. Euh, et donc euh, proposer, dans quelque sorte, de chercher un terrain d'entente de, de ce côté-là. Donc voilà, évidemment, je pense que ça va vous intéresser, ne serait-ce que par curiosité, d'explorer de, aussi l'existence de ces appellations d'origine contrôlée sur le cannabis qui vont se répandre vraisemblablement. Je ne serais pas surpris si la Thaïlande, d'ici à quelques années, suivait le pas. Et évidemment, c'est des questions qui, qui reviennent aux, aux questions de, de droits humains. Euh, J'arrête là parce que je sais que ça a été très dense et j'espère que vous avez pu me suivre correctement. Merci beaucoup et merci effectivement pour ces éléments et ce regard un peu inédit sur le sujet. On n'avait pas encore tout à fait exploré le volet botanique. Des choses et, et merci pour ces, ces précisions. Alors effectivement, on n'a pas énormément de temps pour des questions, peut-être plutôt pour des, pour des réactions ou des compléments si certains interlocuteurs euh, avaient oublié des, des précisions utiles. Donc, je ne sais pas si, sur si rapporteur, Madame la rapporteure, vous souhaitez dire un mot, ou les collègues présents. Euh, non, moi, personnellement, c'est bon. C'est assez complet et assez dense, effectivement. Non, écoutez, vous remerciez parce qu'effectivement, vous nous avez apporté des visions très complémentaires de ce qu'on a pu voir. Euh, merci, euh, euh, Monsieur Riboulet-Zemouli, pour, euh, pour attirer notre attention sur ces éléments de brevetage du vivant à propriété intellectuelle. Je crois que c'est une question fondamentale si l'on si envisage un changement de modèle. Et puis, euh, et puis, en effet, le, euh, comment dire, la comparaison entre, entre ce qui existe avec d'autres substances psychoactives. Vous avez cité notamment euh, l'alcool, je ne sais plus qui parlait de ça, mais euh, M. Euh, voilà. Merci à tous pour ces, interve pour ces interventions euh, qui, viendront, qui viendront utilement compléter notre rapport. C'est assez frustrant de ne pas avoir plus de temps, mais malheureusement, c'est le, les règles du jeu de ces auditions. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole parmi nos collègues présents je... Alors vraiment rapidement, si tu m'autorises, président. Oui. oui euh, je, je voulais faire un point. Il me semble avoir compris, donc dans les différentes in... euh, interventions, surtout les deux premières, que l'idée était de, de, de travailler par, par étapes et de, euh, afin d'éviter une espèce de monopole économique et de d'un marché qui se régalerait de cette légalisation. Donc, euh, je, je pense qu'il va falloir qu'on qu retravaille là-dessus, euh, effectivement. Mais j'étais in intéressée par l'idée que vous avez soumise de, de travailler d'abord avec les, les, les autoproducteurs et les consommateurs, une dépénalisation et de voir ensuite comment, les choses étant établies, on peut peut-être envisager un système mais qui ne se nourrisse pas lui-même de son désir de profit, quoi, si j'ai si bien compris votre, votre intervention, monsieur Lecord. Donc, ça, ça me paraît vraiment intéressant, mais je pense qu'on pourra échanger peut-être par, par mail ou dans d'autres. Voilà, une, une autre fois. Merci beaucoup en attendant. Bien, merci de vos contributions. Je pense qu'effectivement, euh, il y a un vrai débat sur les modalités d'évolution de la réglementation, débat que nous avons eu un peu déjà euh, la semaine dernière en auditionnant des, des think tanks euh, comme Génération Libre, notamment sur euh, des, des perspectives d'évolution. Euh, Libéral, plutôt de la réglementation. Et on voit les modèles qui, qui s'opposent entre eux, hein, à la fois les modèles de dépénalisation et de légalisation. Et moi, à titre personnel, je ne suis pas particulièrement favorable à une forme de décriminalisation comme ouverture euh, de la réflexion sur la légalisation. Mais c'est tout le débat que nous aurons dans la rédaction finale de de ce rapport, de savoir à quel degré, à quel gradient on met l'évolution de la réglementation, euh, et ensuite de savoir effectivement euh, quel est le, le niveau de régulation d'un marché euh, légal. Euh, avec les éléments que nous ont apporté Monsieur de notamment, nous a apporté Monsieur de Corte notamment, ça, ça permet d'éclairer utilement euh, la réflexion sur euh, la liberté de choix du consommateur et, euh, et, et la politique sanitaire que nous voulons mener. C'est toute la réflexion que nous avons dans cette mission sur les objectifs qui serait associé à une évolution de la réglementation sur la question du cannabis, objectifs sécuritaires, sanitaires, économiques, qui peuvent plus ou moins être atteints en fonction des, des sensibilités des uns et des autres dans les évolutions de la réglementation. Voilà. Désolé de ne pas pouvoir prolonger cet échange plus longtemps, mais on a un programme d'audition qui s'enchaîne immédiatement à 16h15. Merci beaucoup de vos interventions. Euh, qui, qui nous ont permis effectivement d'aborder euh, différentes facettes du, du sujet, évidemment. Nous restons à votre écoute et à votre disposition si vous aviez des éléments à, à nous transmettre supplémentaires. J'ai vu euh, dans le chat que Monsieur Decorte nous avait déjà donné quelques références pour aller plus loin, donc merci pour ces précisions et bon après midi à tous. Ah, voulait... Pardon, Monsieur Decorte, vous, vous voulez finir sur quelque chose bah, euh, Je voulais juste euh, ajouter que si vous êtes intéressé dans le modèle des, des Cannabis Social Club, euh, qu'en Espagne, il y a trois régions qui ont euh, essayé de régler euh, tout le modèle de, des Cannabis Social Club. Donc, ils ont déjà élaboré une, euh, une loi pour euh, régler les, les, les Cannabis Social Club. Euh, le fait que ce n'est pas devenu de loi, c'est parce qu'il y avait des frictions entre les régions euh, de Navarro et de, de, euh, de Barcelone, de Catalogne, avec le, le gouvernement central. Vous connaissez les frictions euh, euh, entre le gouvernement central à Madrid et, et les régions. Mais les régions ont déjà élaboré et mis euh, sur papier euh, euh, euh, des, des lois. Euh, pour régler le modèle des Cannabis Social Club. Et euh, l'autre exemple est euh, Uruguay, euh, où euh, il y a la loi euh, qui règle euh, le fonctionnement des de Cannabis Social Club. Donc, il existe déjà des exemples de lois euh, réglant le modèle not for profit euh, à travers les, les Cannabis Social clubs. Je voulais justement ajouter ça. Excusez-moi. Merci beaucoup et, et, et merci à tous. Et malheureusement, monsieur de Decorte, nous ne pouvons nous déplacer ni en Belgique, ni en Espagne, ni outre-Atlantique. Notre mission aurait bien aimé faire parce qu'effectivement, il, il y a une grande part de nos travaux qui est dédiée aux comparaisons internationales, mais néanmoins, nous avons essayé par les outils de visioconférence notamment d'investiguer un peu dans d'autres États Européens ou extra-européens qui ont des législations particulières sur le sujet. Voilà. Bon bonne après-midi et merci encore à tous. Merci Je suspends les auditions pour bien. deux minutes.